ג'וד morgen alleidden לישוש רגוע רועי ליהו ותרע בורש מזל בדניאל בתורח שאר קול ישראל ישיבו שתהו וסיים היום ובחשנה נטועו משנת כותנה של המנין תחנאל נוזל תיו מסקחת מגילה פריגמאל משנת דירת ראש חודש אדר שחל ליות בשבת קורין בפרשת שקלים חל ליות בתורח השבת מקדימים לשבת ומספיקים לשבת אחרת בשמיניה הזהור בשלושית פרה דומה ברביעית החודש on va s'intéresser à présent sur le sujet des arba parachotes. Vous savez qu'à l'approche de Purim, autour de Purim, on sort en général deux, voire trois si Torah à Shabbat, parce qu'il y a des parachotes qui n'ont pas forcément des rapports entre eux, même presque pas. Mais c'est sorti comme ça, je ne sais pas, il y a peut-être des raisons de plus profondes. En tout cas, concrètement, il y a quatre raisons pour lesquelles il faut... Euh, quatre occasions pour lesquelles il faut sortir un Safar supplémentaire pour lire une paracha particulière. Et la Mishnah, en fait, elle, elle me précise l'ordre, en l'occurrence. Rochrodet, Chodesh. on commence d'abord avec le cas le plus simple à aborder, en fait. C'est le cas où il y a. C'est-à-dire, en fait, non, il y a quatre parachutes. On, on va introduire plutôt ces collègues de parachutes. Il y a tout d'abord la paracha de Ça, vous vous rappelez depuis ma de Shkalim aussi. Mais Rochrodet, Behadar, Mahrezim, Alashkalim, on avait appris que. À partir de Roche-Rodèche Nissan, c'est le, nou, le nouvel an par rapport aux caisses du patamigage pour apporter les courbans, les corbanotes publiques. Les corbanotes publiques, ils doivent apporter chaque année avec la récolte de fonds de cette année là. D'accord, donc depuis Nissan, on a débuté un nouveau, une nouvelle, une nouvelle année de, de corbanotes publiques. Et eh ben, il va falloir, il, il faut récolter donc des nouveaux fonds pour cette année là. Maintenant, ça prend un mois de, pour s'organiser pour récolter l'argent. Donc depuis Rochrodesh Rodesh, il fallait déjà faire savoir au peuple que bientôt c'est la nouvelle année euh, des Corbanotes, et donc il faut donner chacun son marcatite à Ça c'est par rapport à Adar. Puis pour qu'on puisse débuter en lissade, donc il faut un mois de préparation. Donc en fait on repose à la dernière limite, mais à condition de ne pas rentrer plus que le premier Adar. Donc si le premier Adar tombe à Shabbat, on va dire... Le, la, on va lire la Parachat Shkalim à, à, à, à Rochrodash mais si Rochrodash va tomber le vendredi même, donc on ne va pas attendre le 2 Dar, parce qu'on ne peut pas rater un jour donc on va, une semaine avant, quand on sera encore en, en fin de Shvat on va, ça va sortir le Rav dimel Rav Dalet Shvat, et eh bien on fera là-bas, on lira déjà Parachat Shkalim, pour rappeler au peuple que attention, bientôt Rochrodash il va falloir commencer à a euh, donné son machasita chikel. D'accord Pour pouvoir acheter le corbonneaute pour la nouvelle année. Donc on a le premier, c'est barasha tchikalim. On a qu'à le faire directement dans les mots. D'ailleurs, le Rosh Shadar qui tombe à Shabbat. Donc qui tombe pendant Shabbat. Corinne, le parachat On lit à Rosh Shadar, la parachat de shkalim, Ça va faire trois chiffres torah. Parce qu'il y a la parachat tchikalim à lire. Il y a la de tchikalim. Et il y a aussi, c'est rochrodesh. Donc tu vas lire aussi rochrodesh. Par contre, si Khalliyot Betocha Shabbat, si jamais le Rochon il tombe en plein milieu de deux semaines, eh bien, Magdimin les on va de avancer la lecture de parashat Shabbat qui précède, afin qu'il reste un mois entier pour qu'on puisse amener les Chkalim. Ou les Shabbat du coup, tu seras en position où il faudra, il y aura un Shabbat d'interruption, comme ce qu'on va expliquer dans 30 secondes. Pour le moment, maintenant, on a expliqué déjà le Shabbat Shkalim. Deuxième parasha c'est par rapport à Zachor. C'est par rapport à Purim. Cette fois-ci, on continue à avancer dans le mois. Le Shabbat qui précède Pourim, il va falloir lire Parachat Zerro. On va expliquer dans quelques secondes, mais pour le moment, j'explique juste. Je vais juste poser les deux, les deux Parachats qui vont manquer. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fini, pour, fini Pourim, on se retrouve 30 jours avant Pessah. Il va falloir se préparer au Corban Pessah. Il faut de gens qui font le Corban Pessah, mais même, mieux que ça aussi, il faut d'abord commencer à rappeler qu'il faut se purifier. Et là, on a deux Shabbatot qui sont quand même plus ou moins liés. C'est Para et, et Achodesh. Parachat para, c'est l'occasion de rappeler aux gens, commencez à vous purifier. On va dire là-bas toute la paracha de paradoma comment sont se purifier avec la vache rose. Celui qui est en contact avec un mort, il devra faire l'aspersion. Ça prend quand même 7 jours pour se purifier. Donc on les prévient assez à temps. Et après, et il y a le Parashat de la chodashazelachem. Rosh Khodashim, Rishonu lachem, il va falloir maintenant. Il va falloir prendre un, un, un mouton. Ou un agneau pour un agneau ou un une chèvre, mal pour un pour un, un pour le Corban pesach. Donc en fait on a deux Shabbat qui sont liés. à Rosh Chodesh, Nissan ou le Shabbat qui va précéder le Rosh Chodesh, Nissan mais pas plus je veux que tu dises que tu lises la paracha de Chodesh et le Shabbat juste avant alors c'est l'occasion de lire le la paracha de euh, Paradouma. Parah et Achodesh, ils doivent être un après l'autre. Achodesh, le plus proche de Rosh Chodesh-Nissan, et par Douma, le Shabbat de juste avant. Il s'avère donc que si Shabbat, ça c'est général. Si maintenant Shabbat, donc en fait on a, si vous faites attention, en fait, on a trois, il y a trois raisons différentes pourquoi sont ait des parachutes supplémentaires. l'histoire de Rosh Chodesh, c'est à cause de Nissan, parce qu'il faut la L'histoire de Shkalim, à cause de Nissan, parce qu'il faut une nouvelle récolte de fond. La parachute de Zahor qui précède Purim. C'est Zachor parce qu'il faut lire. Alors maintenant, on va expliquer un peu, mais c'est quoi Zachor Zachor, la Torah nous a dit qu'il faut une fois, qu'il faut lire, discuter combien est-ce qu'il faut. Mais en tout cas, il faut se rappeler et ne pas oublier, Amalek, c'est un peuple qu'on doit tuer, détruire, anéantir. Et il y a une obligation en plus de le faire, et une obligation de se souvenir qu'il faut le tuer. Et pour se souvenir de le faire, la Torah, nous explique, c'est déduit à partir de Psukim qu'il faut lire dans la parasha de Zachor. Donc en fait, on pourrait tranquillement attendre d'arriver à la parasha Qui dit ça pour le lire une fois par an, mais Chachamim instauré, pour c'est la lutte contre Amalek, c'est l'occasion de se rappeler. Allez, viens, on va instaurer que maintenant, ce Shabbat Zachor, on va lire, on va accomplir la mise de à de devoir de, de lire le devoir d'anantir Amalek. D'accord Ça, c'est Zachor. Donc on a Shkalim Zachor et puis après, donc les deux, les deux qui sont parapluies à Khodesh, qui sont un après l'autre, qui doivent précéder Rosh nissan ou bien lire à Khodesh à Rosh nissan mais pas après. Ok il s'avère que maintenant, selon la configuration, lorsque va tomber Rosh Chodesh Adar, en milieu de semaine ou à Shabbat, on va se retrouver avec un mois avec 4 ou 5 Shabbatot. Dans le... alors, d'accord, 4 ou 5 Shabbatot. Du coup, la mission va utiliser le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais c'est pas exact, parce qu'il va forcément y avoir un Shabbat d'interruption au milieu, Shabbat Afsaka, justement, ce qu'on appelle. Donc on va prendre le cas le plus simple. Le cas le... Ouais, le cas d'abord de base, c'est le cas où on a... Roche qui va tomber à Shabbat. Donc là on a dit, ah, tu peux lire Shkalim. Donc on va faire attention, on va avoir 4 Shabbatot. 5 Shabbatot dans le mois. Puisqu'on va avoir le Aleph, Chet, Tetvav, khaf, Bet, et khaf Tet. D'accord Ouais, on va avoir tous les Shabbatot. Comme c'était le cas cette année, je crois. Et. Et. D'accord Donc oui, bien sûr, cette année on a eu. Donc on va avoir maintenant Shabbat, le premier Shabbat. On va commencer à lire Shabbat Shkalim, Maintenant, Pourim, ça va tomber le de Dalet. Donc il va tomber le vendredi. Donc on va lire par le Zachor le vendredi. Euh, enfin, excusez-moi. Pourim va tomber le vendredi, si Shabbat. Si Shabbat, si Rosh Chodesh tombe le premier, tu tombes Shabbat. Donc Pourim va tomber vendredi, le vendredi, de Dalet. Et, et de ce fait, c'est pas comme ça. Et de ce fait, on va, on, va se retrouver, on va se retrouver à lire le Shabbat Zachor juste après. Maintenant le Shabbat d'après, ça va être un Shabbat d'interruption. En l'occurrence on va lire une deuxième fois Zachor. En tout cas, c'est un Shabbat d'interruption. On va avoir un Shabbat d'interruption ici. Et puis après on va lire qu'il nous reste encore deux Shabbatot, qui va être le Khaf au Khaftet. Et puis là on va lire là-bas dans ces deux, on va lire Parashat Hodesh et Parashat Shkalim. Et parachat Chodesh et parachat Para. Maintenant, on a une autre configuration. C'est le cas où. Roche-Rodèche-Adar va tomber au milieu de semaine, donc dans ce cas-là, tu vas devoir faire précéder la lecture de Shkalim avant Rosh Chodesh, et tu vas avoir le premier Shabbat de Adar qui va être un Shabbat d'interruption, parce que Zahar, tu dois le faire à proximité de Purim, et de ce fait, le Shabbat d'après, le Shabbat qui va suivre, ce sera déjà, tu le fais suivre avec Hodesh, avec pareil Hodesh, d'accord C'est ce que le Mishnah va me dire très simplement. Donc, je reprends depuis le début. Rosh Redashadar, Chechaliot Bechabat, le Rosh Adar qui tombe à Shabbat directement. Eh bien, Kourine Beparashad Shkalim, on lui, on a Parashad Shkalim, à ce Shabbat. Khaliot Be Shabbat, si maintenant le Rosh il tombe Be Shabbat, c'est-à-dire au milieu de la semaine, Shabbat ça veut dire une semaine, eh bien, Maglimin le Shabbat »« on fera précéder la lecture de Shkalim au Shabbat précédent, en fin de Shabbat, ou Mafsikin le Shabbat Abba, les Shabbat Acheret, et on va s'arrêter au Shabbat qui va suivre. C'est le shabbat du après le premier shabbat de Hadar, et en plus de ses supplémentaire supplémentaires. Parce qu'ensuite, vachnia dans le deuxième, dans le deuxième, une fois qu'il le shabbat d'interruption, ou bien le shabbat qui va suivre, eh bien, Zachor il faut lire la paracha de Zachor, vachlishit Paradoma. le troisième, tu lis la paracha de Paradoma, pour le genre gens qu'il faut se purifier, et bah vite, au quatrième shabbat, lire la paracha de Chodashazelachem, où la Torah, elle nous dit de, de, de, de prélever, le, de pré préparer à apporter le korban de Bahrami le cinquième Shabbat qui va suivre, qui va en concrètement, ça va déjà le sixième Shabbat, parce qu'il y aura eu forcément un Shabbat d'interruption, et eh bien, ça veut dire en tout cas le premier Shabbat qui va déjà, on sera déjà rentré dans Nissan, après le Beth-Nissan, eh bien, Chosrin, les Kessidran, on revient à Kessidran, on revient à relire comme d'habitude. Il y a un petit problème. Parce que si je dis qu'il veut lire comme d'habitude, ça veut dire que tu t'es interrompu. Or, on n'a pas lu H comme ça on a l'usage de sortir de ces Torah. Il y réalité, une discussion, on va proposer quelque chose, quelque chose de très simple, comme le Bartheon, il explique, c'est qu'en réalité, chaque fois qu'on a un Shabbat particulier, on va, là, par rapport à la lecture de la Haftara, en fait, on, va, on ne va pas lire la Haftara classique, qui était prévue dans la page de la Shavua, mais on va plutôt sortir, on va plutôt lire la Haftara en rapport avec le Shabbat particulier. Si c'était si le Shabbat de, euh, de, de, de Shkalim, alors on va lire avec l'histoire de Bani Uyada qui était parti ramasser l'argent, ben Shem Hashanim, je ne sais plus, là-bas il y avait Bani yi qui a ramassé, qui a récolté des fonds pour renforcer les caisses du Beth Et que si ça va être Zachor, alors on va lire ensuite l'histoire de Pakaditeh As-Salaam Alek, l'histoire avec Shevoulamenech, et ainsi de suite. Que si c'est pas Maluma, et si c'est Achodesh As-Zalachim, d'accord parle de Achata Achodesh, voilà. ça, donc, en interruption, on va la faire sur l'Aftara. Et la Misha, à la fois, elle vient, elle vient me dire, tu sais quoi Par contre, après, tu reprends le cours Rabbin, le cours habituel des, euh, de la lecture de l'Aftara, en rapport avec la parche de la Javoua. Et la Mishnah continue, à propos, puisque on a déjà évoqué le fait que tu repousses un usage de Shabbat classique, pour faire un, nouvel, un usage particulier. Alors, la Misha enseigne la Kol Mavsikin. Pour toutes ces raisons qu'on va évoquer maintenant, eh bien, on va interrompre la lecture de la... Aftara, le cours classique de l'Aftara, comme c'était, par exemple, on a eu Shabbat Roche Rosh on n'a pas eu l'Aftara de Mikyavé, par exemple, Metzora, ou non, plutôt euh, Gdoshim, ou en France, de Gdoshim, on a lu le paracha de cet euh, éveil euh, de, de Rosh Chodesh plutôt, donc on a lu Vayumalantan Macha Khodesh. Ouais, pour toutes ces occasions-là, la Kol Mavsikine, pour toutes ces occasions-là, on repousse, donc on repousse la lecture de l'Aftara, et aussi, si il y a certaines occasions qui ont tombé en jour de semaine, le lundi ou le jeudi, et eh bien on va repousser la lecture de la Torah du lundi au jeudi classique, c'est-à-dire de la parasha Tachavua, pour lire ces choses-là. Et quelles sont ces choses-là En l'occurrence, Berachet Chodesh, Ivarosh Chodesh. on sort le Sefer Torah pour lire la parasha de... la parasha de... Et Korban el il y a là-bas, il y a et dans ce cas-là, si ça tombe à Shabbat, on va lire l'Aftara de Rosh si ça tombe en semaine, on ne va pas lire la... la, la... si Rosh Chodesh va tomber lundi, en l'occurrence aujourd'hui, eh bien, eh bien, on ne lit pas la parasha, de, euh, la parasha de la semaine, on va plutôt à la paracha de Roshot. Donc ça c'est Bereshe Prudashim. Bachanouka ou Bepurim, c'est Chanouka et Apurim. même principe, on repousse la lecture de l'Aftara à Shabbat, et la lecture en semaine, même du lundi et du jeudi, on lira les parashiot relatives à Hanouka et Apurim. Beta aussi la même chose pour les jours de jeûne, tu repousses la lecture des classiques, donc Tanyot et mamadot. On va parler de semaine, taniot, c'est le jour de jeûne classique qu'on connaît, quoi. Mamadot, c'est ce qu'on avait évoqué dans ma Ta'amit, lorsqu'on Lorsque on avait évoqué le fait qu'il faut se réunir euh, tous les jours, il y avait un hein, des délégués qui se réunissait pour jeûner et prier pour les corbanotes qui étaient faits au qu'on appelle Mamadot. Il devait lire là-bas et pas la, la paracha en rapport avec la création du monde. Tout chaque jour de la semaine, eux, ils étaient dispensés de lire. En sortir en deuxième hommes, pour lire aussi la parasha ta Shavua, il n'y que les mal D'accord Et aussi, obéir à Kippurim, mais aussi à Yom Kippur, même lorsque Yom Kippur, Kippur va tomber à Shabbat, ou... eh ben on ne va pas lire la parasha ta c'est comme... Les... on n'a pas évoqué les Yom Tovim, mais c'est le même principe aussi, je ne sais pas dire pourquoi c'est n'est pas dit les Yom Tovim. mais en tout cas, donc à Yom Tov, on ne va pas lire les... Eh, ah, à Yom Kippur, on ne va pas lire la parasha relative à Shabbat, on va lire la parasha relative à Yom Kippur, d'accord et aussi les, les, la, la page d'Araël et Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atslacha, Koltou, Salam.